C'est mon premier congrès, mais aussi mon premier mandat. Quelles sont les luttes que tu as menées dans ta boîte ou qui t'ont marqué Alors essentiellement, c'est celle sur les retraites. On a commencé avec 120 jours quand même de, de grève au sein de l'entreprise. À peu près 980 salariés. Bah, la difficulté, euh, ça a été bah, de rester sur le long terme euh, solidaire. On a effectué quand même des roulements, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, l'aspect pécunier est assez important, même un peu pour tous. Euh, quand il y a des causes comme ça, je pense qu'il faut passer outre, faire des sacrifices. On a beaucoup de soutien et euh, ils nous le disent hein, régulièrement sur le réseau, on est, on est soutenu. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de ce congrès Ça serait plus de repartir avec euh, ce côté serein et de savoir que voilà au niveau de CGT national on est euh, suffisamment solidaire pour pouvoir euh, bah, affronter les futures euh, luttes qui seront, ben, je pense, douloureuses et assez difficiles, donc euh, il faut se serrer les coudes. Pourquoi la CGT Tu t'es euh, engagée auprès de la CGT Moi, j'étais sous-officier dans l'armée de terre. Euh, quand je suis arrivée à la T2C, ben, malheureusement, j'ai perdu euh, mon papa, donc il fallait euh, que je m'occupe de lui parce qu'il était en fin de vie. Et malheureusement, bon, ben, on m'a un peu calomniée. Et euh, ce sont bah, mes, mon délégué syndical et mon responsable syndical qui ont du coup enquêté, parce que j'étais proche, alors pas presque du licenciement, mais bon, d'être accusé à tort euh, et de vivre une injustice. Donc ils se sont battus pour moi. Et par pure loyauté, bah, j'ai estimé que c'était euh, nécessaire et bah, de m'investir au milieu syndical pour éviter justement que d'autres vivent la même chose. Et euh, bah, du coup, j'ai pris plaisir et, euh, et me voilà au congrès du coup. Bon, bah, merci beaucoup. Merci pas... à vous.